Salut à tous On continue notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis à Maurecourt dans les Yvelines. et J'ai rendez-vous avec Laura pour fabriquer de la bonne confiture. Bonjour Laetitia mmh, hein? C'est bien beau de la manger, mais il faut aller la fabriquer maintenant. Bah ouais, t'as raison Il y a du boulot Bah oui Allez, c'est parti Allez, on y va Tu bosses tout près. Oui, c'est juste là, à côté. Alors Laura, tu tombée dans la marmite quand tu étais petite Bah oui, j'ai voulu venir euh, travailler avec ma mère. Ta mère, elle travaille ici Oui, ça fait 38 ans. Ma tante, mon cousin. Ah c'est une de famille toi Voilà, c'est ça. C'est marrant. Elle t'a trouvé un petit job. Du coup, après mon apprentissage, euh, je suis venue ici pour euh, une semaine et puis ça va bientôt faire 16 ans que je suis là. 16 ans 16 ans. Vas-y bah, donc, bravo Qu'est-ce que tu fais comme euh, job ici euh, Je fais de la confiture. Et là on est sur la presse. Ah j'adore, mon préféré, mon fruit préféré. Ta maman elle fait quoi comme job euh, Pareil, c'est elle avec mes tantes qui m'ont appris à cuire. Avant ah bon. j'étais aide cuisson et puis bah, maintenant je suis cuiseuse. Et donc vous bossez ensemble Voilà, c'est ah, ça. C'est excellent Donc euh, cuiseuse de mère en fille finalement. Voilà, c'est ça. Tu me montres ça Moi j'ai envie d'être en partie de ta famille y a de pas cuiseuse. De souci, on y va. Mmh. Allez. Alors parle-moi un peu de maison Andresi. Bah, Cette année, ça fait 70 ans qu'on oh est ouvert. Et puis c'est trois générations. Il y a eu le grand-père, le gendre et puis les petits-enfants. C'est comme toi, c'est l'histoire de famille. Voilà, c'est l'histoire de famille. Vous faites des confitures à quoi chez Maison andré euh, bah, De la fraise, de l'abricot, euh, de la pêche, il euh, y a plein de gammes, les de la framboise, rouges, voilà, rouges, voilà, les, les fruits rouges, les gelés. Alors là, on rentre dans le frigo. Donc là, tu as tous tes fruits Voilà, tous les fruits euh, de la journée. Voilà, ça, c'est la fraise pour aujourd'hui. Ça donne envie. Hein. Ah bah oui. Ça sent bon. Alors du coup là, j'ai été chercher mon fruit dans le frigo, ouais. là je vais charger la bassine, je vais la faire fondre, après je vais mettre mon sucre et puis après je lance la cuisson. Ouais. Entre 20-25 minutes de cuisson et après je vérifie si ma confiture est cuite. Quand elle est bonne, je la verse dans la bassine pour la ramener au dosage pour pouvoir la mettre en peau. Vous êtes combien à bosser chez Maison Andrésy au total Au total, on est 47. Vous produisez combien de tonnes par an 2 tonnes. Ah oui, quand même Oui, ça fait quand même euh, pas mal de, de fruits. Hein. Ah, Et vous exportez vos confitures à l'international ou c'est que pour les pays c'est l'international. On peut retrouver la confiture de Maison voilà, partout. partout Dans les hôtels, les grandes surfaces, les petits commerces. Et qu'est-ce qui tu le plus, toi, dans ton métier Bah Moi, c'est la cuisson. Hein. Ah, ouais. Surtout l'hiver, quand il fait froid, on serait sur le cœur devant ah bah les chaudrons. Il ouais. n'y hein. a pas besoin de diplôme, il n'y a besoin de rien en fait. On apprend sur ça. Il faut à peu près entre 3 et 6 mois de, de, de formation. Toi, Tu formes justement Moi, ouais, je forme. Avec bonne humeur. Avec bonne humeur. Et c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Parce que bah, de pouvoir donner son savoir-faire, ça fait toujours plaisir. Et quelle qualité il faut pour faire ce job comme ça bah, Il faut être dynamique. Et souriante, euh, avoir envie, quoi. avoir envie la motivation. Ouais. Quoi. Et là, n'hésite pas à appuyer. Voilà, et ça ah, va. J'adore. Là, c'est bon. Parfait. Alors, tu m'embauches Bah oui, il faudra juste un petit peu euh, de formation parce bah, que je... tu as l'air une bonne élève. Bah, J'aimerais bien te former par toi. Tu as l'air bah, sympa. Comment tu vois ton évolution bah, de pouvoir former davantage. Mais de rester ici De rester ici le et puis, avec ta maman. Euh, voilà, le challenge. Faudrait que je sois à 42, moi, comme ça, il ouais, y a deux hein. ans en plus. Et puis... Euh... Mais il y a des possibilités d'évolution ou... Bah après, euh, l'évolution, ça serait d'être chef. Mais je veux pas prendre de... La place de, La place de, place en fait. de mmh. mon chef. Moi, Pourquoi le est... D'être chef Non. Moi, je préfère former, donner mon savoir-faire. Euh... T'es dans ce que voilà. tu fais, en fait. J'ai pas besoin d'aller au-delà. Je, je suis bien à ce... Bah, bravo hein. ouais. Matin, parce que comme ça, on a toute la journée derrière nous. Fruits rouges, surtout la fraise avec ses petits morceaux. Cuivre, parce que c'est là où on fait les confitures. Avec les doigts, parce que comme ça, on est gourmande. Et oui, c'est moi qui ai fabriqué cette superbe confiture, pas vrai Laura Oui, et on l'a fait en peu au typo aussi. On a fait les deux, fraises, notre parfum préféré. Et je te remercie, c'était super de travailler avec toi non, moi Laura. Moi ça a été sympa <rire> de travailler avec toi. Et sachez qu'ici, chez Maison Andrézy, ils recrutent. Donc n'hésitez pas à postuler. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agro. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous.